Nous sommes à la deuxième leçon de la série et le titre de cette leçon est la religion chrétienne. Comme je l'ai déjà dit, c'est la deuxième leçon dans une série de sept classes conçues spécialement pour ceux qui veulent apprendre à connaître le christianisme ou qui sont récemment devenus disciples de Jésus-Christ et nous utilisons aussi cette classe pour ceux qui sont déjà chrétiens et qui veulent rafraîchir leurs connaissances. dans cette leçon, nous examinerons la religion chrétienne dans sa vue d'ensemble en la comparant à d'autres religions majeures dans le monde. Cela nous aidera de différentes manières. Je donnerai par exemple le contexte historique. Nous verrons où le christianisme en tant que religion s'inscrit dans l'histoire générale de l'humanité et aussi dans l'histoire des autres religions puisque le christianisme n'existe pas tout seul, dans le vide. C'est-à-dire que d'autres religions ont été formées en même temps que le christianisme a pris naissance. Nous allons donc essayer de voir où il s'inscrit historiquement cela nous donnera aussi une meilleure compréhension en examinant le christianisme aux côtés des autres religions et de leurs idées principales, nous pourrons mieux comprendre les enseignements et les avantages de la religion chrétienne et je veux souligner les bénéfices de la religion chrétienne. On en voit les véritables avantages quand on le compare aux autres religions. Et comme je l'ai déjà dit on en a une plus grande appréciation bien souvent nous n'apprécions pas la valeur de ce que nous avons jusqu'à ce que nous le comparions à quelque chose de semblable. La valeur de la religion chrétienne devient plus évidente quand elle est comparée aux enseignements des autres religions et à ce qu'elle prétendent offrir. À la fin de cette étude, j'espère que vous comprendrez mieux le christianisme mais aussi que vous en apprécierez la valeur incalculable dans votre vie, dans ma vie et dans la vie de quiconque suit Jésus. Quand on étudie ou qu'on parle des religions du monde, beaucoup de gens pensent qu'il y a littéralement des centaines de religions différentes, et même des milliers de groupes et de croyances dans le monde alors qu'en fait, il n'y en a environ qu'une douzaine. Il y a seulement à peu près une douzaine de religions organisées si on inclut ce qu'on appelle les religions primitives. Le dictionnaire définit religion comme la reconnaissance du divin par l'homme, son expression de cette reconnaissance du divin. Les auteurs de la Bible utilisent le mot religion pour décrire les cérémonies des Juifs dans l'expression de leur foi, acte 26, verset 5. Quand nous parlons des religions du monde, nous faisons référence aux différentes manières que l'homme a développées pour exprimer sa conscience qu'il y a quelque chose d'autre que lui-même, habituellement quelque chose qui lui est supérieur, ici dans le monde. Maintenant, dans cette classe, nous croyons que le christianisme n'est pas une religion inventée par l'homme, mais plutôt une religion qui nous a été donnée par Dieu. Toutefois, pour l'étude présente, je placerai notre foi, notre religion, aux côtés d'autres religions afin de voir où elle s'insère historiquement et théologiquement. Ne soyez donc pas contrariés si je parle du christianisme, et le décrit de la même manière que l'hindouisme ou le bouddhisme ou autre. C'est là la manière d'étudier les religions organisées. Maintenant, il y a plusieurs philosophies et mouvements qui apparaissent et disparaissent à travers l'histoire qui ont impacté la société mais qui ne sont pas nécessairement des religions. Il y a quelques dizaines d'années, le New Age est apparu aux États-Unis. Le New Age est une combinaison d'idées qui viennent de religions et de philosophies existantes. Le communisme est un système politique et idéologique, mais pas une religion. Le naturalisme, qui est une excroissance de l'athéisme, tente d'expliquer le monde sans Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est une philosophie et bien sûr, le relativisme, qui est la philosophie populaire d'aujourd'hui. Le relativisme dit que la vie et la réalité sont ce que vous pensez ou croyez qu'elles sont. Tout est relatif. Donc ces mouvements et d'autres encore ont influencé le monde, mais ils ne sont pas considérés des religions organisées et nous n'étudierons pas ces philosophies ici nous étudions des religions. Pour que quelque chose soit une religion, il lui faut certaines caractéristiques. Par exemple, il lui faut une histoire ou l'histoire de son origine. Toutes les religions peuvent retracer leurs origines à un lieu ou à une personne. Il lui faut aussi un concept de divinité. Le trait principal d'une religion est qu'elle reconnaît l'existence d'un être ou d'une puissance supérieure, mais toutes les religions ont cette caractéristique. Les religions organisées ont aussi un concept de l'humanité. Autrement dit, une question que la plupart des religions tentent d'expliquer est la suivante, d'où vient l'homme? D'où vient l'homme? Et chaque religion offre une explication quelconque pour répondre à cette question. D'où vient l'homme? Les religions organisées ont un concept de salut, peu importe la religion, chacune d'entre elles a sa propre réponse au problème de la condition humaine. Et certaines offrent une meilleure existence. Dans le christianisme, on l'appelle le salut, mais toutes les religions offrent une meilleure manière d'être leur propre concept de salut. Les religions organisées ont un concept d'adoration. La plupart ont leurs propres cérémonies pour exprimer leur foi. Que ce soit individuellement ou collectivement, toutes les religions ont cet élément. Les religions organisées ont des écrits Scriptures. Elles gardent des registres de leurs fondateurs, de leurs enseignements, de leur histoire et de, de leur, leur adoration. Elles ont un livre saint quelconque. Elles ont aussi une géographie de base. C'est-à-dire que la plupart des religions ont un pays où elles ont pris naissance et se sont épanouies, où elles ont une plus grande influence les religions ne partagent pas toutes. Chacun de ces traits, vous le verrez à mesure que nous les étudierons mais la plupart des religions organisées possèdent la majorité de ces caractéristiques communes. Maintenant, la nature de notre étude sera de comparer les différentes religions du monde selon ces catégories. Imaginez donc, au haut de la page, la liste des onze ou douze religions différentes, et nous examinerons. Pour chaque religion, nous allons examiner brièvement l'histoire de son origine, son concept de divinité, son concept d'humanité, de salut, d'adoration, d'écriture, où elle se situe géographiquement. Donc c'est comme un graphique. Toutes les religions sont au haut de la page, et sur le côté, les différentes catégories et la beauté de ce genre d'étude est que vous pouvez voir toutes les religions majeures et voir, côte à côte, ce qu'elles croient au sujet du salut. Vous pouvez les comparer, ainsi que leurs écritures, leurs concepts de l'homme. C'est donc ce que nous allons faire dans cette classe, nous y consacrons une leçon. Une étude brève de la comparaison des religions condensées en une seule session. Avant de discuter les religions majeures du monde. Je pense qu'il serait utile de parler, juste pour un moment, de ce que nous appelons les religions primitives, elles ne font pas partie du patron. Des religions organisées majeures dans le monde, mais elles contiennent des idées, des idées religieuses, pratiquées dans l'Antiquité et même dans la société d'aujourd'hui, mais de manière différente et dans les lieux différents. Par exemple, certains traits des religions primitives incluent, ce sont des caractéristiques des religions organisées que je viens de vous montrer, l'histoire de l'origine, la divinité, toutes ces choses. Les religions primitives ont aussi certaines caractéristiques. Premièrement, une forte croyance dans la magie nous pourrions passer une leçon complète pour parler de la magie, mais le concept de base de la magie est quelqu'un qui fait quelque chose dans le monde physique, qui affecte quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, et habituellement pour leur propre bénéfice. C'est là toute l'idée de la magie. Quelqu'un dans le monde physique manipule quelque chose dans le monde spirituel pour son propre avantage ou encore contre quelqu'un d'autre, c'est ça la magie. Nous ne parlons pas ici des spectacles de magie, c'est du spectacle. Nous parlons ici du véritable monde occulte, cette sorte de magie. Donc, les religions primitives ont une forte croyance dans la magie. Dans la religion primitive, il n'y a habituellement pas de dieu individuel, ni de dieu, ne de, de puissance. Ce sont des esprits, des forces. Et la troisième chose au sujet des religions primitives est qu'elles sont pratiquées de différentes manières et différentes religions ont de différentes idées, par exemple, certaines religions primitives utilisent l'animisme. Autrement dit, elles croient que certains objets sont habités par des esprits. Certains parlent de leur porte-bonheur, s'ils parlent de leur porte-bonheur, c'est de l'animisme. Ils pensent qu'il y a une puissance spirituelle quelconque qui possède un objet matériel. Certaines religions primitives ont une forme de dynamisme le dynamisme est des forces impersonnelles à l'œuvre dans la nature, par exemple les tombeaux sacrés de certains Amérindiens ou leurs lieux de chasse. Autrement dit, ils pensent qu'il y a une activité spirituelle qui se produit dans certains lieux, c'est le dynamisme. Et le fétichisme est l'inverse, le fétichisme est un objet investi d'un certain pouvoir par exemple le vaudou, une poupée vaudou, vous faites certaines incantations, dites certaines prières, et cela donne un certain pouvoir à cette poupée vaudou et elle contrôle désormais votre ennemi ou l'esprit de votre ennemi et si vous mettez des épingles dans la poupée vaudou cela affecte votre ennemi donc un objet dans lequel un pouvoir est introduit. Ce sont là des sortes différentes de pratiques de religion primitive. Il y a aussi le totémisme associé surtout à des personnages animaux et humains qui sont fusionnés des hommes qui prennent des caractéristiques de différents animaux, donc, principalement les Indiens d'Amérique du Nord, pratiquent le totémisme. Ces types de religions primitives ont peu de records écrits. Elles avaient peu d'idées théologiques ou d'adoration organisée concentrés surtout sur la nature et la relation de l'homme avec son environnement. Nous pouvons retracer les religions primitives historiquement. En commençant avec des groupes tribaux, 4000 ans avant Jésus-Christ, à des cultes égyptiens mystérieux et cultes de la nature, 3000 ans avant le Christ. Ils croyaient que le Nil et le Soleil représentaient ou étaient des dieux les Babyloniens ont introduit la magie et l'astrologie. Ils lisaient les organes internes. Ils tuaient un animal et en sortaient le foie puis le lisaient comme on lit les feuilles de thé. Ils lisaient le foie d'un animal pour y trouver des signes de ce qui se passerait dans le futur. Ils étudiaient les étoiles, encore une fois, pour savoir ce qui prendrait place dans le futur. On peut remercier les Babyloniens pour cela. La culture grecque a commencé avec une religion de nature primitive qui a évolué vers un stage mythologique où ils avaient plusieurs dieux, puis un stage philosophique où la raison et la logique dominaient et ils ont fini avec un mélange de styles mythologiques romains. Autrement dit, les Romains ont adopté les dieux grecs et leur ont donné des noms romains. Zeus, le dieu grec, est devenu le dieu romain Jupiter. Les Romains ont mêlé la mythologie grecque avec leur propre religion primitive de la nature. Éventuellement, la religion romaine a été éclipsée par le christianisme vers les 3e et 4e siècles. On voit toutefois des traces d'anciennes religions primitives romaines dans la forme catholique du christianisme avec ses saints, ses images, ses lampions et ses pratiques mystiques. Toutes ces choses sont des vestiges de la religion primitive romaine rien de cela ne se trouve dans la Bible ni dans aucun enseignement de la Bible. Je mentionne les religions primitives parce qu'elles sont encore pratiquées dans plusieurs pays de nos jours. Le vaudou est pratiqué en Haïti, et certains peuples natifs d'Amérique du Nord continuent à pratiquer leur religion primitive ici même en Amérique et plusieurs idées des religions primitives circulent encore sous d'autres formes. Comme j'ai mentionné le mouvement New Age, de nos jours, l'emphase sur la prééminence de l'environnement. Au point où l'environnement est presque sacré. Il ne s'agit pas d'une idée nouvelle. C'est une idée très ancienne. Nous y avons ajouté la science mais la vénération de la nature est une ancienne idée des religions primitives. Le Falun Gong, en Chine, essaie de manipuler le pouvoir spirituel par des moyens physiques, une autre forme moderne de religion primitive. Toutefois les religions primitives ne font pas partie du groupe des religions majeures pratiquées par la majorité des populations de la Terre des deux derniers millénaires. Nous allons maintenant nous concentrer sur les religions organisées majeures dans le monde mais je voulais mentionner les religions primitives au cas où quelqu'un vous demanderait une question à ce sujet vous saurez au moins de quelle catégorie elles font partie. Bon, les religions majeures. Comme je l'ai déjà dit, sans compter les religions primitives, il n'y a qu'environ onze religions organisées dans le monde et elles sont habituellement listées en termes géographiques selon leur place d'origine. Donc, si vous étudiez à l'université et que vous prenez un cours de comparaison de religions, par exemple, et que vous vous demandez, comment allons-nous étudier ces religions, elles sont habituellement catégorisées géographiquement. Donc, si nous commençons une étude comparative de religions dans notre classe aujourd'hui, nous commençons par ce qu'on appelle les religions d'extrême-orient. La première d'entre elles est le taoïsme. On prononce le T comme un D, Taoïsme. Elle vient de la Chine, fondée par Lao Tse, et il a vécu de 604 à 517 avant Jésus-Christ. Les idées principales du Taoïsme, l'homme est la créature de niveau supérieur. Rien n'est plus haut que l'homme. Pour faire l'expérience de Dieu, il faut regarder à l'intérieur de l'homme et de la nature et trouver un sens des équilibres dans la vie yin-yang balancer le yin et le yang. Les taoïstes rejettent toute institution humaine comme contre-productive. Par exemple le gouvernement et les grosses compagnies, les taoïstes rejettent toutes les choses du genre, parce qu'elles débalancent leur équilibre. La religion suivante, le confucianisme pas exactement une religion telle que nous le comprenons, il s'agit plutôt d'une philosophie, mais une philosophie appliquée à la société tout comme une religion. Elle vient de la Chine, fondée par Kong Fuzi. Il a vécu de 551 à 478 avant Jésus-Christ. Les idées principales du confucianisme, il n'y a ni ciel ni enfer le point central était d'équilibrer les relations entre les gens dans la société en cultivant des vertus personnelles de base. La pratique de cette soi-dite religion était la culture de ces vertus, des choses comme la sagesse et les bonnes morales, et le respect des aînés, et ainsi de suite. Toutes ces vertus étaient basées sur les enseignements de Confucius c'est donc une religion non-spirituelle. La suivante, Shinto ou Shintoïsme venu du Japon. Il n'y a pas de fondateur du Shinto. Elle a évolué d'une religion de la nature à laquelle sont ajoutés des concepts du taoïsme, du confucianisme et du bouddhisme. Vous allez voir que beaucoup de religions sont simplement un mélange, elles prennent des idées de différentes religions, et les arrangent d'une manière différente. Le Shinto en est une. L'idée principale du Shinto est une religion de nature mystique qui a évolué en une vénération de l'île du Japon comme centre de la création et dont les chefs seraient des descendants des dieux cela explique le fanatisme militaire de la Deuxième Guerre mondiale, les kamikazes et ainsi de suite. Ils pensaient qu'il était impossible qu'ils perdent. Impossible. L'Empereur était un dieu et vous ne pouviez pas vaincre un dieu. L'île elle-même avait été faite par Dieu et placée sur la terre. Le but de la religion Shinto pendant les années de 1920 à 1930 était de promouvoir la suprématie japonaise. Et cela a évidemment cessé après la Deuxième Guerre mondiale. Une des conditions de la reddition. Une des conditions de la reddition était qu'ils devaient éliminer cette idée de leurs enseignements religieux et qu'ils devaient modifier leur drapeau. Leur drapeau était un soleil dont les rayons en sortaient, signifiant que le soleil était le Japon, et les rayons étaient son influence à travers le monde entier qui lui revenait. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû le changer. Si vous savez de quoi le drapeau japonais a l'air maintenant, ce n'est qu'un soleil et il n'y a plus de rayons. Aujourd'hui, les sanctuaires et les temples de Shinto sont consacrés principalement au culte des ancêtres. Ils y vont pour honorer leurs ancêtres. Une autre religion, nous parlons des religions de l'extrême-orient, le bouddhisme qui a commencé en Inde, en Chine, et qui est maintenant à travers le monde. Le fondateur, Siddhartha Gautama, il a vécu de 563 à 480 avant Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs fondateurs religieux qui ont vécu à la même époque. Il était appelé l'éclairé, le Bouddha. L'idée principale du bouddhisme était d'abord qu'il n'y a pas d'être suprême. La vie est un mélange d'esprit, de dieux, d'êtres qui font partie du processus continuel de la réalité ultime. Le nirvana est atteint quand quelqu'un cesse de désirer une vie consciente indépendante et est absorbé dans la réalité ultime. Un dicton bouddhiste dit que vous êtes comme une goutte d'eau qui est absorbée dans l'océan. Elle cesse d'être elle-même et fait partie du tout. Ils utilisent la méditation, le yoga, l'extinction de soi et l'étude pour atteindre l'état de nirvana, cet état où l'on ne désire plus être soi-même, indépendant. Le groupe de religions suivant. Donc, ces religions sont celles de l'Extrême-Orient, le Taoïsme, le Confucianisme, le Shinto et le Bouddhisme. Les religions suivantes sont les religions d'Orient, dont la première est l'hindouisme, qui a commencé aux Indes. C'est la plus ancienne religion organisée encore pratiquée. Elle a commencé autour de 2000 avant Jésus-Christ. Elle n'a pas de fondateur. Elle a évolué. Une autre religion qui a évolué de la religion de la nature. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de religions primitives parce que beaucoup de religions organisées ont évolué des religions primitives et l'hindouisme en est un exemple. Évolué de la religion de la nature, et a évolué en un système social qui a produit quatre castes dans la société indienne, dont les dirigeants religieux sont au sommet. Et les classes en descendent la classe brahman en premier et les pauvres en dernier. Il était impossible de changer de caste. L'hindouisme est semblable au bouddhisme du fait que le but de la vie est d'atteindre la libération complète qu'ils appellent moksha. Et l'absorption avec le brahman qui est la puissance ultime, une force spirituelle impersonnelle. Les bonnes œuvres, l'extinction de soi, le yoga, éviter le mauvais karma, tout cela aide l'âme à atteindre enfin Moksha. Et cela peut prendre plusieurs vies sous différentes formes avant d'atteindre Moksha. Vous pouvez revenir comme quelqu'un d'autre. Vous pouvez être réincarné comme un animal. Autant de fois que c'est nécessaire. La raison pour laquelle la vache est si révérée dans l'hindouisme est à cause de la croyance que la vache est la condition finale, quiconque est réincarné comme une vache est à l'étape finale avant d'atteindre moksha. Et par conséquent, le fait de la détruire serait détruire la chance de cette personne d'atteindre enfin sa destinée. Je sais, vous vous secouez la tête, mais c'est ce que ces religions enseignent. Bon, vous écoutez et vous avez probablement déjà certaines connaissances de cela ainsi que ceux qui écoutent en ligne. Nous traversons ces religions à la vitesse de l'éclair. Je ne veux pas manquer de respect envers aucune de ces religions. Nous essayons simplement d'en faire une esquisse pour vous donner une idée d'où elles s'inscrivent. Une autre religion d'Orient, le jaïnisme. La jaïnisme a commencé en Inde. Le fondateur, Nataputa Varamana. Na, Varamana, c'est ça, Varamana, de 599 à 527 avant Jésus-Christ. L'idée principale du jaïnisme, eh bien le jaïnisme est semblable à l'hindouisme et au bouddhisme par son but de moksha ou nirvana. Il y a toutefois une différence double, d'abord, la seule manière de l'atteindre est la discipline personnelle et le sacrifice de soi, non pas seulement la connaissance. Dans l'hindouisme ou le bouddhisme, la connaissance peut vous y amener. La connaissance peut vous y amener mais dans le jaïnisme, seul le déni de soi peut vous amener à moksha. Et l'autre différence, une fois que vous l'atteignez, L'individu devient une partie du tout, mais pas complètement inconscient. L'individu est encore conscient. Voyez-vous la différence? J'ai déjà dit que certains de ces fondateurs ont emprunté des idées, les bonnes idées des religions qui les entouraient et y ajoutaient leurs propres idées. Il est dit que le fondateur s'est laissé mourir de faim après avoir supposément atteint moksha de son vivant. Le sikhisme, une autre religion d'Orient. Le sikhisme a commencé au Pakistan. Le fondateur, Nanak, celle-ci est plus moderne, 1469. Il a vécu de 1469 à 1558 après Jésus-Christ. Les idées principales du sikhisme et bien Nanak vivait dans une région avoisinante des hindous et des musulmans et sa religion est donc une combinaison d'idées hindous et musulmanes. Il a conservé l'idée de moksha, de l'hindouisme et la réincarnation, mais il a emprunté le monothéisme de l'islam. Donc dans le sikhisme, quelqu'un atteint moksha à travers l'amour de Dieu et en faisant du bien. Moksha est une expérience consciente empruntée du jaïnisme, et du judaïsme, et du christianisme, mais en tout cas, des idées empruntées. Il a rejeté le système de castes hindous. Il croyait et il enseignait une société égale. Il croyait à la fraternité de l'humanité. Le sikhisme a été dirigé par une succession de gourous dont le dernier, Govind Singh, a exigé que tous les fidèles ajoutent Singh, qui signifie lion, à leur nom. Et qu'ils portent les cinq cas, le kesh, le kanga, le kash. Le kara, et le kirpan. Le fait de porter ces cinq items était un signe. Qu'ils appartenaient à cette religion particulière. Une religion très colorée et aussi une histoire intéressante. Ils sont devenus d'excellents guerriers militaires. Ils ont été engagés par les Anglais comme gardes du corps. Donc, ce sont là les religions d'Orient, l'hindouisme, le jaïnisme et le sikhisme. Allons maintenant aux religions du Moyen-Orient dont la première est le zoroastrisme. En commençant les religions du Moyen-Orient, nous allons voir des groupes que nous connaissons un peu mieux, mais peut-être pas vraiment le premier, le zoroastrisme. Le fondateur, Zoroastre. Les idées principales du zoroastrisme étaient basées sur les visions de zoroastre. Il était monothéiste. Il a enseigné que de faire le bien et d'éviter le mal amenait le croyant à Dieu au ciel. Ils utilisaient du feu dans leur système de culte. Ils croyaient que Dieu envoyait un messager spécial tous les mille ans. Certains croient que les mages qui ont visité Jésus étaient Zoroastriens. Il n'en reste que quelques milliers aujourd'hui. Ils vivent surtout à Mumbai, qui était auparavant la région de Bombay en Inde. Une autre religion du Moyen-Orient est l'Islam. Son fondateur, Mahomet a vécu de 570 à 632 après Jésus-Christ. Les idées principales sont basées sur les visions de Mahomet écrites dans le Coran comme autorité finale de Dieu. L'homme va au paradis par la soumission totale à Dieu. C'est l'idée principale de l'Islam. En fait, le mot « Islam » signifie abandon. La soumission à Dieu est accomplie par la pratique des cinq piliers, les cinq piliers de l'Islam. Numéro un, la confession. Répétez constamment la phrase Il n'y a de vraie divinité qu'Allah et Mahomet est son messager. Numéro 2 Les aumônes, 2% La zakat. Numéro 3 La prière, cinq fois par jour en faisant face à la Mecque. Le jeûne pendant le mois de Ramadan et le pèlerinage une fois dans la vie. Chaque musulman est obligé d'aller en pèlerinage à la Mecque. S'il ne peut y aller physiquement, il peut payer quelqu'un d'autre pour qu'il y aille à sa place. À l'origine, cette religion se répandait par des moyens militaires. Différents groupes à l'intérieur de l'islam sont souvent en conflit les uns avec les autres. Les nouvelles en sont remplies, c'est tout ce dont on nous parle ces dix dernières années. Mais il y a plusieurs groupes à l'intérieur de l'islam, les sunnites, les chiites, les soufis, ils sont comme les pentecôtistes, les soufis, les béaïs, la nation de l'islam. Beaucoup de luttes de nos jours ont lieu entre les sunnites et les chiites au sujet du véritable héritier de l'autorité de Mahomet. C'est à ce sujet qu'ils se battent, si vous vous demandez pourquoi les sunnites et les chiites se battent entre eux, ils ont une opinion différente quant à celui qui a hérité de l'autorité de Mahomet. La religion du Moyen-Orient qui vient ensuite est le judaïsme. Son fondateur, Abraham a vécu environ 2000 ans avant le Christ. Les idées principales du judaïsme c'est la première des religions vraiment monothéistes. Dans le judaïsme, Dieu a choisi le peuple juif pour être son représentant spécial et il bénira le monde à travers lui. Gardez les lois de Dieu contenues dans les Écritures juives données à Moïse et aux prophètes vous garde le peuple de Dieu, béni ici sur terre. Différents groupes juifs n'ont pas la même vue de la réalité de la vie dans l'au-delà. Ils ont différents points de vue à ce sujet. Le temple principal utilisé pour l'adoration était à Jérusalem. Il a été détruit en 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine. Des synagogues sont maintenant utilisées pour l'assemblée, la prière, le chant et les lectures. Le judaïsme moderne compte trois groupes principaux. Le judaïsme réformé qui en est la branche libérale. Ils s'efforcent de réconcilier les croyances des Écritures juives ils essaient de les réconcilier à la science moderne et à la société. Ce sont eux qui promouvoient l'état moderne d'Israël. C'est d'eux que vient l'argent, des juifs réformés. Ensuite vous avez le judaïsme conservateur, qui tient toujours au concept d'un sauveur personnel à venir. Et puis le judaïsme orthodoxe qui maintient la pratique et les croyances historiques du judaïsme antique à l'exception des sacrifices d'animaux. Ils sont extrêmement conservateurs dans le vêtement et la loi religieuse. Ils tiennent aussi aux frontières géographiques bibliques d'Israël, et c'est pourquoi la bataille continue parmi les Juifs aujourd'hui. Les Juifs orthodoxes croient qu'Israël est l'Israël de la Bible et non l'Israël où les Palestiniens ont découpé le terrain ici et là et déplacé le Jourdain. Ils veulent tout le territoire comme il était dans la Bible. Quand vous entendez parler des occupations, quand ils s'établissent et refusent de se déplacer et que l'armée israélite essaie de les en sortir, eh bien ils s'établissent dans des territoires contestés et affirme que ce territoire fait partie du territoire historique des Juifs. Très intéressant. Et puis, bien sûr, le christianisme. Le fondateur du christianisme, Jésus-Christ a vécu de 4 avant Jésus-Christ à environ 29 après Jésus-Christ. Les idées principales du christianisme, Jésus est le Messie promis ou le sauveur de la religion juive. Il est l'incarnation de Dieu sous forme humaine, et donc ses enseignements et ses commandements ont divine autorité. Il a accompli des miracles publics. Il a été exécuté par le gouvernement romain mais est ressuscité après trois jours, il a apparu à ses disciples pendant quarante jours, et est monté au ciel. Le christianisme croit que la mort du Christ paye la dette morale de l'humanité devant Dieu et que les hommes sont sauvés du jugement par la foi en Jésus, et qu'ils vivront une vie éternelle consciente avec Dieu. Voilà donc brièvement un résumé qui décrit les onze grandes religions. La plus grande partie de cette leçon est traité de la description des religions principales qui existent aujourd'hui. J'aimerais finir cette leçon et je vous demande d'être patient avec moi. En listant trois raisons pour lesquelles le christianisme est la religion supérieure parmi toutes les religions, y compris les religions primitives mentionnées au début de la classe. Trois raisons, rapidement, pour lesquelles je crois que le christianisme est supérieur. Premièrement, le christianisme a une révélation de Dieu qui est supérieure. La plupart des religions ont une vue de Dieu très limitée soit comme une force impersonnelle ou une sorte d'être surhumain. Le christianisme révèle que Dieu est purement un esprit conscient, avec volonté, pouvoir, connaissance, force morale et puissance communicative. Le christianisme explique quelle sorte d'être Dieu est ainsi que ce qu'il veut de nous et pour nous dans les termes les plus clairs. Il n'y a pas de mystère. Nous avons plus d'informations au sujet de Dieu de la religion chrétienne que de n'importe laquelle des religions du monde. Et ce n'est pas là un commentaire de quelqu'un qui favorise le christianisme, c'est un fait objectif véritable. Si vous listiez toutes les choses que vous connaissez de Dieu à partir du christianisme, la liste est très longue. Deuxièmement, la suprématie de la religion chrétienne. Nous avons un chef supérieur. Toutes les religions ont des hommes ou des femmes comme chefs, des prophètes, gourous, prêtres ou autres. Le christianisme a Dieu lui-même comme chef sous la forme d'un être humain, Jésus-Christ. Dans la religion chrétienne, le chef est toujours vivant et présent pour diriger et encourager ses disciples dans chaque génération, Mahomet est mort, Bouddha est mort et toutes ces religions reconnaissent que leurs chefs sont morts. Le christianisme est la seule religion qui dit non, notre chef est encore vivant. Il vit. Troisième, le christianisme offre une solution supérieure au problème de l'humanité. Les autres religions offrent de résoudre le problème de l'humanité en imposant des règles ou des pratiques ou une solution finale après la mort. Le christianisme, par contre, identifie la source cachée de la souffrance humaine et c'est la séparation de Dieu à cause de la désobéissance aux lois de Dieu, c'est-à-dire le péché, qui mène à la culpabilité et à la honte, à la rébellion, à la mort, au jugement et à la condamnation. Donc dans le christianisme, le problème est identifié. Dans le christianisme, une solution est offerte. Dieu lui-même assume la responsabilité de payer la dette morale de l'humanité à travers la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Dans le christianisme, Dieu fait pour les humains ce que les humains ne peuvent faire pour eux-mêmes et c'est d'éliminer la culpabilité en éliminant la dette morale causée par le péché. Aucune autre religion ne traite même de cette question. Le bouddhisme nie que le péché existe. L'hindouisme enseigne simplement d'accepter votre position une et une vie après l'autre, d'essayer d'atteindre la perfection. Le christianisme change vraiment les choses. Dans le christianisme, l'homme n'essaie pas de trouver le salut basé sur sa capacité de pratiquer sa religion et d'observer des codes de moralité comme dans le cas de toutes les autres religions organisées Laissez-moi vous dire quelque chose. Toute religion organisée, à part le christianisme, est basée sur la loi, sur le principe de la loi. Vous devez faire quelque chose. Dans le christianisme, Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, sauve les gens basés sur leur foi en lui. La pratique de leur religion et l'observation de codes moraux sont des expressions continues de cette foi démontrée au début par la repentance et le baptême. Mais en fin de compte, ce n'est pas la dynamique qui les sauve. Dans d'autres religions, l'homme se rapproche de Dieu par les cinq piliers ou les cinq K ou un pèlerinage. Il se rapproche lui-même de Dieu. Dans le christianisme, Dieu va vers l'homme et l'amène à lui-même. C'est la différence entre le christianisme et les dix autres religions du monde et puis le christianisme offre une meilleure espérance. La meilleure offre des religions d'Extrême-Orient et d'Orient est que les individus cessent d'exister à la mort ou même avant. L'islam et le judaïsme offrent un paradis très semblable à la vie ici-bas, mais meilleur. Dans bien des aspects, c'est ce que les religions primitives offrent aussi, la sécurité ici et une situation idéale après la mort. Pourquoi lappelant ils le bon terrain de chasse Parce que le paradis est comme un lieu où il y aura beaucoup de bonnes chasses, beaucoup de pêche. Le christianisme, toutefois, offre à ses croyants l'espérance que pendant qu'ils sont vivants ici-bas, ils peuvent s'attendre à être libres de culpabilité, avoir la paix d'esprit des relations en amour avec les autres croyants, une meilleure compréhension de la pensée de Dieu, et un renouveau spirituel, et les dons de Dieu continuels. En plus de cela, les chrétiens anticipent une vie après la mort où ils sont des esprits conscients avec une identité personnelle, où ils sont libres de limites physiques y compris le péché et la mort, et où ils sont unis à Dieu dans une relation personnelle intime pour l'éternité. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles le christianisme est supérieur, le grand nombre de disciples, le plus d'écrits historiques des témoignages oculaires de la vie de Jésus, un impact positif du christianisme dans le monde. Nous pourrions continuer sans fin. Mais je n'en ai donné que quelques-unes pour souligner la nature supérieure du christianisme et de ses promesses, j'espère que ce sera suffisant pour bâtir votre foi et vous donner confiance dans la religion chrétienne. Dans les cinq leçons qui restent dans cette série, nous examinerons de plus près la foi chrétienne et le style de vie de ceux qui la pratiquent. Donc notre prochaine leçon traitera de la Bible. Pourquoi les chrétiens croient-ils que la Bible vient de Dieu C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté un peu plus longtemps que d'habitude, mais nous avons couvert douze religions. C'est beaucoup pour 35 minutes. À la prochaine.